Un peu de patience, c'est déjà réglé. Suzanne, nous avons vraiment beaucoup de plaisir. Vous êtes Suzanne Gilson Miller et nous sommes honorés de votre participation. C'est une des chercheuses les plus importantes en, dans l'histoire américaine contemporaine et elle est professeure d'histoire à l'Université de Californie. Le professeur Miller a publié énormément d'articles d'articles livres, y compris sur l'histoire moderne des Juifs de Maroc et euh, les Juifs euh, Maghreb, y compris euh, l'architecture des villes euh, des villes du de l'Afrique du Nord, y compris euh, le Mela de Fez, et elle a euh, étudié divers point tournant de l'histoire des Juifs du Maghreb. Vous avez récemment publié euh, une recherche sur euh, Hélène Cazès Benatar euh, en tant que personnalité et euh, vous avez, je vous donne la parole, professeur Miller. Merci beaucoup, Khaïm, C'est un grand plaisir d'être parmi vous, d'avoir le privilège de pouvoir parler devant cette assemblée, quelque chose, quelque chose que je n'aurais même pas imaginé à l'heure où j'ai commencé mes propres recherches sur Hélène Benatar. Euh, je sais que beaucoup de chercheurs euh, se sont réunis justement pour parler d'elle en ce jour de la mémoire de la Shoah. Son histoire est importante et elle est beaucoup plus importante que sa biographie personnelle. En effet, sa propre histoire ressemble, euh, euh, représente l'histoire des Juifs du Maghreb pendant la Seconde Guerre mondiale et nous savons que les Juifs du Maghreb ont connu la Shoah et sa biographie peut nous servir de cadre pour illustrer euh, la Shoah dans un contexte beaucoup plus large. <clears> there <throat> an even greater meeting. Elle s'est occupée euh, de divers domaines au niveau micro et macro. Et si nous essayons d'aborder ces facettes, nous nous rendons compte de la manière dont les vies individuelles ont été mêlées à la grande histoire. Car en effet, la vie d'Hélène kazes Benavtar a à la fois été influencée et a influencé le judaïsme du Maghreb. Lorsque j'ai écrit mon livre, ça a pris huit ans tout de même, euh, intitulé « Heure de gloire euh, », j'ai très vite trouvé euh, beaucoup de données sur Hélène Bellatar. Je pense que certaines des choses euh, que vous connaissez déjà. Mais quand on étudie des archives, euh, c'est un peu différent. En, en fait, on est euh, surtout confronté à des faits et on est Obligée de tirer des conclusions qui se fondent sur ce qui s'est passé et elle, euh, Nelly Benatar, Hélène Benatar, a eu une influence sur les idées au-delà de sa propre euh, perception. Et elle est devenue une véritable actrice dans la création de l'histoire de cette époque. J'ai pour la première fois rencontré Nelly Bernata, Benatar quand je travaillais dans les archives du protectorat de Rabat. Et j'ai trouvé des lettres adressées aux officiels de la colonisation française et je me suis demandé qui est cette femme juive, parce que ne serait-ce que par son nom, on voyait qu'elle était juive. Et elle écrivait au général Charles Nogues, par exemple, le chef du protectorat. D'où a-t-elle tiré cette spa, ce culot, de lui écrire dans un français euh, d'une prose élégante et... Euh, pleine de force. Comment a-t-elle eu, euh, finalement c'était une femme ordinaire, euh, accès à Nogues qui lui mettait en place la politique de Vichy euh, Ça n'était évidemment pas la voie quelqu'un de quelqu'un euh, de, quelqu de subalterne euh, je me suis rendu compte que c'était une femme euh, particulièrement importante et j'ai cherché sur google j'ai décrivé euh, quelques documents qu'elle avait écrits et il s'agit de 1800 documents déposés par les archives euh, par elle euh, ou par euh, ceux qui l'étudiaient dans les archives centrales de l'histoire du peuple juif en tout cas je ne connaissais pas encore suffisamment sur elle, parce que je me rendais compte, évidemment, d'après ces documents, qu'elle s'était occupée des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je n'ai pas eu euh, de détails suffisants pour révéler le, le mystère de cette femme, qui était-elle et à quel point était-elle importante. ça m'a pris quelques mois. C'était une sorte de puzzle, et peu à peu, j'ai eu l'impression que je connaissais un peu sa vie. Plus je lisais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, plus je lisais des biographies, des mémoires, euh, pas seulement au euh, Maghreb, mais en Israël, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, j'ai lu 25, j'ai travaillé dans 25 archives différentes, et je me suis rendu compte de plus en plus de la dimension de l'activité de Benatar. Et en fait, elle, contrairement à ce que l'on aurait pu Croire une telle femme était véritablement une, une euh, un trésor euh, pour mieux connaître l'histoire euh, du, ju du judaïsme d'Afrique du Nord. Ma biographie de Nelly Benatar n'est qu'un tout petit morceau du grand puzzle dont je vous ai parlé, et il reste encore beaucoup à étudier, découvrir, euh, euh, analyser. En tout cas, euh, elle, son activité s'est déroulée au moment où l'ère coloniale était en train de euh, disparaître et d'être remplacée par l'histoire moderne du Maghreb. Et le fait que cette femme a agi pour sauver euh, des réfugiés à la fin du colonialisme, le post-colonialisme et au moment euh, où justement l'indépendance des États du Maghreb allait être mise en acte, euh, on se rend compte compte beaucoup mieux de ce qu'a vécu la classe moyenne des Juifs du Maghreb, euh, qui d'abord ont commencé par s'impliquer profondément dans l'histoire euh, de leur euh, continent. Et donc j'ai commencé par Nelly Benatar. Euh, elle est absolument spéciale et parmi ceux qui ont travaillé avec elle, il faut citer Albert El Koubi qui, qui a, a été l'un des résistants les plus Cuken importants à Casablanca. En fait, c'était un juif euh, algérien qui a été... Ce raflé et torturé par euh, Vichy en fait euh, en Algérie mais il a été torturé par la police de Vichy et il a réussi à se souvenir il est devenu un ami proche de benadar et c'est un peu lui qui l'a inspiré pour euh, ses actions héroïques et son attachement aux valeurs démocratiques et euh, il faut raconter maintenant l'histoire d'El Koubi qui euh, dont les archives se trouvent Ici à Jérusalem, un autre. A héros qui n'a pas été suffisamment étudié, Prosper Cohen. C'était un juif marocain de Meknes et il a été nommé, nommé membre de la délégation marocaine au Congrès sioniste mondial de Atlantic City en 1944 et il a pris la place de Benatar à l'époque où elle n'a pas pu recevoir un visa pour aller aux États-Unis participer à ce Congrès. Et en fait, si on étudie sa ferveur euh, pour l'État d'Israël avant sa création en 48, eh bien, on se rend compte combien sa trajectoire a été parallèle à celle de l'État d'Israël. Et il faut étudier ses, euh, sa biographie à travers les nombreux documents déposés à Jérusalem, dans les archives sionistes. Un autre euh, héros méconnu est, le, est Samuel Lévy, qui a été le mentor d'une génération entière d'intellectuels euh, juifs modernes, pris euh, et elle, et lui aussi s'est trouvé à Atlantic City et a servi à ce congressionniste de porte-parole des Juifs marocains. Il a dit, contrairement à d'autres, que les Juifs marocains devraient rester sur place et réédifier leur foyer national au Maroc. Et vous imaginez, bien entendu, qu'il n'a pas été entendu et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a été oublié par l'histoire. Ensuite, Jacques Pinto. Pinto était euh, un cousin de Benatar. Il était assez riche. C'était euh, un homme d'affaires marocain. Il s'est installé à New York City déjà avant la guerre. Et il a eu beaucoup d'influence auprès du joint, euh, joint Distribution Agency en parlant euh, des juifs du Maroc dans l'après-guerre. Et puis, il ne faut surtout pas oublier, cette fois-ci, un Juif européen, mais il a beaucoup été mêlé au Maghreb. Il s'agit de Maurice Vanikov, qu'on connaît aussi sous le nom de Maurice Vanito. C'était Vanino, pardon. C'était un avocat pour les droits humains, et son nom est associé à la campagne euh, qui a euh, Essayer de faire reconnaître l'importance des soldats juifs expulsés de l'armée française en 1940 et qui avaient été euh, envoyés en prison au Sahara. Il n'est pas encore considéré comme un héros, mais lui aussi mériterait d'être inclus dans l'histoire de cette époque avec Hélène euh, Benatar. Il faut se rappeler que tous ces héros euh, méritent d'être euh... Oh, mieux connu pour faire connaître la vie quotidienne quotidienne des Juifs, par exemple la manière dont on battait un écolier juif dans les rues, comment on confisquait les propriétés juives, on expulsait euh, les écoliers juifs des écoles. Tous ces petits détails sont, euh, euh, apparaissent dans ces archives, enfouies encore euh, dans euh, les archives plus grandes, mais nous apprenons euh, à à travers ses archives personnelles, euh, des choses qui finalement euh, permettent de mieux connaître la grande histoire et l'histoire personnelle de Nelly benazar sert de modèle pour ceux qui veulent raconter l'histoire de cette époque au Maroc. Et je pense que ne serait-ce que par là, elle a fait ce qu'il fallait. Euh, je pense que il ne faut pas nécessairement euh, donner le nom d'Hélène Benatar à une avenue ou à euh, une place en se disant qu'ainsi on a rendu hommage à Nelly Benatar. Non, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que son nom appartienne dans des livres, dans des archives, dans des euh, encyclopédies. Il faut faire des films sur elle. Cette femme marocaine qui a défié Hitler et Pétain et toute la machinerie de Vichy qui a défendu les droits humains, a aidé des les réfugiés, à protéger les sans-abri et tous ceux qui étaient sans nationalité, les apatrides. C'est ainsi que vous lui rendrez hommage. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. J'espère que vous allez rester avec nous. On va peut-être poursuivre avec un autre orateur. On quitte le Zoom et on donne la parole à un autre intervenant. Merci beaucoup. Nous avons des ouvrages sur les activités de euh, qui sont euh, toutes déjà introduites dans les manuels scolaires israéliens. Donc vous voyez ce que vous reproche, ce que vous recommandez est déjà par partiellement fait ici. Je vous remercie.